L'eau tombe, le vent pousse le plastique, le plastique, le plastique Il vole, le plastique, le plastique vole, le plastique tombe. L'eau tombe, l'eau tombe sur le plastique. Le plastique, le plastique, le plastique s'engouffre. Il s'engouffre. Il s'engouffre dans l'eau. Le vent pousse le plastique. L'eau tombe sur le plastique. Le plastique tombe dans l'eau. Il se mélange. Le plastique se mélange, il se mélange à l'eau, il se confond, il se cache, il se cache dans l'eau. Le plastique flotte, l'eau le pousse, il s'avale, le plastique s'avale facilement, il se mange, il se mâche, il se cache dans les ventres des poissons. Il tombe, il recouvre le fond, il se transforme en fond, les tout petits poissons font les tout petits bouts de plastique, il se désagrège, il devient le sable, il se mélange, le sable roule, le plastique roule, tout roule.